Bonjour à tous, je suis Fabio Panzavolta, Professional Scrum Trainer chez Collective Genius. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la formation Professional Scrum Product Owner de Scrum.org. C'est une formation de deux jours, 14 heures, qui est dispensée présentiel ou distanciel, qui a pour objectif pédagogique celui de euh, vous apprendre la mécanique des Scrum professionnels, euh, de vous faire comprendre le euh, Product Owner, les responsabilités du Product Owner euh, dans un cadre Scrum professionnel comment un Product Owner interagit avec les parties prenantes pour euh, créer de la valeur euh, et enfin on a un dernier euh, objectif pédagogique qui est de comprendre les rôles stratégiques du, du Product Owner dans l'entreprise euh, et, et donc comment aider l'entreprise à devenir plus agile. Euh, les points forts de cette formation sont euh, le fait que euh, vous avez beaucoup d'interactivité, c'est-à-dire que pendant les deux jours, euh, vous travaillez avec vos collègues ensemble euh, sous la base d'études des cas, des questions qu'on vous pose. Euh, donc en fait, on va vous challenger à trouver les réponses aux questions par vous-même, évidemment avec le support du formateur euh, mais qui intervient à la fin donc c'est pas un cours dans lequel vous avez un formateur qui lit des slides euh, pendant deux jours euh, donc hautement interac interactive vous avez la certification euh, qui est incluse donc euh, à la fin de la formation vous recevez un voucher euh, euh, qui vous permet de passer l'examen professional scrum Owner de scrum.org en anglais euh, après la formation, euh, avec la particularité que si vous faites les premières tentatives dans les 14 jours suivant la fin de la formation et que vous échouez, vous, avez, euh, vous allez recevoir automatiquement un deuxième tentative, euh, une deuxième tentative de la part Scampo.org. Cette deuxième tentative n'a pas d'échéance. Donc, ça, c'est fait vraiment dans le but de vous permettre d'inspecter et adapter votre connaissance euh, de telle sorte que. Euh, la certification devient un moyen pour vous de comprendre si vous avez compris. Voilà. Euh, ensuite, vous avez un formateur, euh, moi ou quelqu'un d'autre de Scamborg, donc avec la licence pour délivrer les cours. Euh, nous ne sommes pas uniquement formateurs, hein, donc euh, en général, nous passons 50% de notre temps en coaching et l'entreprise en et l'autre le, moitié en formation. Donc, on a de l'expérience sur le terrain, des, des histoires à partager. Euh, et surtout, on ne vous amène pas uniquement notre connaissance à nous, mais on vous amène la connaissance qui nous a été transférée par Ken Schoenberg euh, lors de notre parcours de formation. Euh, voilà, donc ça, c'est nos points forts. Et puis, un dernier point fort qui est pour moi non négligeable, c'est qu'après la formation, les formateurs ne disparaissent pas. <rire> il reste toujours disponible euh, parce qu'en fait c'est relativement facile de faire Scrum Information, c'est un peu plus compliqué de le faire après, une fois de retour au travail euh, et donc on est toujours disponible pour répondre à vos questions euh, euh, voilà ou, euh, ou éventuellement vous donner un coup de main pour préparer la deuxième tentative de la certification, etc. Euh, pouvez, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions et j'espère vous revoir à bientôt et et je vous remercie de nous avoir euh, regardé. Au revoir.